Alors je suis Godefroy Troude. je suis français, j'ai créé un service Minitel qui s'appelait Pinky en 1986, à partir d'un ordinateur que j'avais réservé à ça. J'avais créé le programme en basique et voilà, donc c'est un service qui a fonctionné de 1986 à 1992. Oui, alors deux anecdotes. Euh, j'avais euh, fait comme euh, faisaient d'autres serveurs. J'avais fait un dialogue avec l'opérateur, un dialogue avec le, le size up. Et euh, il y avait une petite zone dans, dans mon service Minitel où on pouvait demander à contacter le size up. Alors, il se trouve que j'avais euh, rapidement déplacé mon serveur dans une petite pièce en dehors de l'appartement où j'habitais parce que le bruit des disquettes, c'était insupportable, pas possible de dormir avec un bruit pareil et donc il était rare finalement que quand les gens demandaient à discuter avec le size up je sois là pour pouvoir répondre mais quelques fois je montais pour faire un correctif, vérifier si le cerveau fonctionnait et une fois j'ai quelqu'un qui m'a contacté alors de temps en temps donc j'avais des échanges avec des amis comme ça et une fois quelqu'un m'a contacté et me parlait enfin m'écrivait en anglais donc je voyais sur l'écran de mon minitel euh, quelqu'un qui tapait en, en temps réel euh, et puis moi je tapais ma réponse en temps réel aussi et euh, cette personne me parlait en anglais et se présentait comme plan depuis Los Angeles alors j'avais beaucoup de copains qui me faisaient des farces et je me disais ça c'est encore mon pote Christophe ou un autre euh, qui, qui me fait une blague donc j'essayais de le coincer en lui demandant quelle heure il était euh, du genre il va se gourer avec le décalage horaire il pourra pas répondre suffisamment vite et puis il n'y avait pas trop d'erreurs. Euh, son anglais était correct, en tout cas meilleur que le mien. Et euh, bon, j'ai fini par lui dire « bon, ça suffit, on va passer en vocal ». Et euh, j'étais un, un petit peu agacé en fait, de ne pas avoir euh, trouvé qui m'appelait. Et donc, euh, bah, j'ai pris le combiné, j'ai coupé la, la porteuse et j'ai entendu une toute petite voix très éloignée avec plein de parasites. C'était effectivement quelqu'un qui m'appelait de Los Angeles depuis son université. Et euh, il, euh, il faisait des, une sorte d'enquête sur les serveurs Minitel euh, en France. Et, euh, et voilà, donc je me suis d'abord excusé d'avoir douté de, de son identité. Et euh, voilà, on a un petit peu échangé, c'est très très sympa. Il est revenu d'ailleurs euh, quelques semaines plus tard euh, euh, et a ajouté dans un, dans un forum, ça devait être sûrement le forum Minitel, quelques mots en anglais pour dire tout le, tout le plaisir qu'il avait eu à, à utiliser euh, Pinky. Oui, alors j'ai une deuxième anecdote aussi. Euh, J'avais euh, créé un jeu sur, euh, sur Pinky, euh, sur mon serveur Minitel Pinky, qui était un, un jeu hyper simple. C'était une, une démonstration qui était sur la, la, la cassette qui était livrée avec mon Oric 1. Euh, un jeu où on, on pilotait une voiture et il euh, y avait une route qui se déroulait le long de l'écran avec un scrolling euh, tout simple. Hein. Et la voiture, c'était juste un petit, euh, une petite étoile, je crois, qui devait être en bas de l'écran. Et ce qu'il fallait, c'était bouger la voiture de façon à toujours rester dans, euh, à l'intérieur de la route et de ne pas rencontrer les bords, de ne pas rencontrer non plus euh, un trou éventuellement qui, euh, qui se déplaçait sur la route. Et euh, c'était un jeu très très simple euh, qu'on pouvait facilement reproduire sur un Minitel. Donc, euh, je l'avais fait. Alors, le Minitel... Euh, ce n'est pas un truc idéal pour faire des jeux vidéo, il y a quand même pas mal de latence. Quand on appuie sur un caractère, il y a peut-être une demi-seconde de latence avant que le serveur puisse interpréter le, le, la commande. Et donc, euh, ben c'est un jeu qui, qui marchait relativement bien, euh, donc on pouvait tenir plus ou moins longtemps. J'avais fait un, un high score avec les, les pseudos des, des, des gens qui, faisaient les, qui, qui avaient les records sur les jeux. Et il euh, y avait un truc qui était donc euh, rigolo, parce que c'est pas ça l'anecdote, en fait. On réussi à faire un jeu de vidéo sur un Minitel. Non, l'anecdote, c'est que, euh, je l'ai dit, j'avais déplacé mon, mon serveur dans une, dans une salle distincte, à un étage au-dessus, dans une chambre de bonne. Et, euh, et, euh, et du coup, j'avais loué une deuxième ligne téléphonique dédiée pour le serveur. Et à cette époque-là, la ligne téléphonique était analogique qui fait que j'avais ma ligne téléphonique et la ligne du serveur qui, au niveau de l'opérateur France Télécom, devait passer dans des câbles qui étaient vraiment très, très proches. Et il y avait des parasites. C'est-à-dire qu'il y avait une communication entre les deux lignes. Et quand moi, je décrochais euh, ma ligne téléphonique, j'entendais faiblement le bruit de la porteuse de l'autre ligne téléphonique sur laquelle il y avait Pinky. Et quand j'écoutais, je pouvais savoir un peu ce que faisaient les gens. C'est-à-dire que je pouvais savoir s'ils étaient en train de taper un message parce que j'entendais le bruit des... Euh, du, du modem en fait, hein, qui envoyait les caractères, et quand les sons c'était un son genre tout tout tout tout tout tout tout tout, ben, je savais que c'était quelqu'un qui tapait. Quand par exemple c'était un son qui faisait là c'était une page, un écran qui, qui apparaissait. Donc à l'oreille, je pouvais savoir un petit peu ce que faisaient les gens, s'ils étaient sur leur messagerie euh, ou sur le forum, ou même s'ils jouaient à speedy. Parce que le jeu euh, speedy, justement, il y avait un rythme très particulier, il y avait juste deux touches droite-gauche, et puis, il euh, y avait la page qui descendait. Euh, voilà. Donc, ça me permettait, de, rien qu'en décrochant, de savoir si quelqu'un était là déjà sur le serveur, si la ligne était libre ou pas, mais aussi de savoir s'il y avait quelqu'un euh, qui faisait quelque chose et parfois déterminer qu'il était en train de jouer à Speedway. Voilà. <rire>